« Zou » de Michel Gay. Quand papa et maman sont réveillés, Zou a le droit de grimper dans leur lit. « Toc, toc Vous êtes réveillés ?» demande Zou. « On dort !» répondent les parents. Comment les réveiller sans se faire gronder Il leur faudrait du café, beaucoup de café, dans de grands bols, avec du sucre, et puis des céréales, et aussi une petite assiette de confiture. Ça fait un grand petit déjeuner